Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour euh, une vidéo qui devrait être assez longue puisqu'il s'agit de la vidéo sur Total War Warhammer 3, le mode Immortal Empire, donc c'est pas un mode d'ailleurs, hein, c'est juste le mode de campagne Immortal Empire, hein. je rappelle que dans le 3 on a accès au Royaume du Chaos, la campagne Royaume du Chaos. Et euh, le, tout simplement, qu'est-ce qu'Immortal Empire C'est la fusion des trois jeux, donc Total War Warhammer 1, Total War Warhammer 2 et Total War Warhammer 3. Donc ça fait une carte absolument gigantesque avec donc, le vieux monde de Total War Warhammer 1, euh, le nouveau monde de Total War Warhammer 2, à savoir euh, Nagaros, la Lustrie, et les Terres du Sud. Mais avec les Royaumes du Chaos, nous avons aussi... Enfin avec la, le, le côté Royaume du Chaos du 3... Nous avons accès donc à l'est avec euh, les terres sombres en entier, enfin en entière plutôt, le Katei et les désolations euh, du nord alors ça elles étaient déjà là euh, un petit peu dans le 1, un peu plus dans le 2 mais surtout surtout surtout euh, donc elles sont plus grandes et on a aussi les désolations euh, du chaos au sud donc le pôle nord et le pôle sud. Donc sans plus tarder, on va euh, commencer par analyser un petit peu tous les starters de chaque faction, c'est ce qui va prendre du temps sachant que je vais en profiter pour faire des petites anecdotes de l'heure aussi, alors peut-être que certains, il y a certains persos, je les connais un petit peu moins que d'autres donc il y aura peut-être un peu moins d'anecdotes et des fois il y a juste pas trop d'anecdotes à dire, donc commençons tout simplement, alors là au passage c'est une carte qui a été faite par les fans sur Reddit je la mettrai euh, dans, les, dans, le, dans la description comme ça vous avez un petit peu plus une idée parce que c'est vrai que la, les cartes en fait, je vais vous montrer un exemple, la carte en fait officielle. Officiel de Creative Assembly, euh, ça semble vraiment, en plus le, les logos sont très très gros, les zones sont toutes petites, donc ça donne une impression de, de factions parfois un petit peu surchargées dans certaines provinces, alors que au final si on a cette carte là, ça semble beaucoup moins surchargé, qui est beaucoup plus à l'échelle de ce qui se passera en jeu. Donc sans plus tarder nous allons commencer par l'Empire, euh, l'Empire, hein, les quatre nations impériales, je rappelle que là c'est pour les factions qui commenceront dans Immortal Empire, il y en aura d'autres qui arriveront donc à ce moment-là on en, on en reparlera, je sais pas si je ferai une vidéo spécifique mais on en parlera en live, ça c'est sûr. Euh, J'ai fait aussi quelques pronostics sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et aussi en live et au final je suis assez content de certaines choses. Je vais en profiter aussi pour en parler, donc du côté impérial. Karl Franz, euh, l'Empire, bon bah pas de soucis à ce niveau là, il reste à Aldorf, c'est tout à fait logique. Il est le chef de la faction, il, reste, euh, il est l'empereur, le, hein, donc c'est logique de le laisser à la capitale, pas de problème. Pour le coup, on aurait pu avoir un petit changement pour euh, balthazar Geld, mais qui reste finalement avec le Soland. Donc ça c'est assez intéressant, euh, puisque c'est vrai que le Soland a été recréé juste pour accueillir balthazar Geld pour lui donner... Un nouveau territoire spécifique dans euh, Total War Warhammer 2, mais ils auraient pu le déplacer un peu plus parce que par exemple, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Althazar Kelt sur le papier, c'était, ce n'est pas, euh, en fait, normalement le collège, en fait, il règne sur le collège de magie. Le collège de magie est à Aldorf. Donc en fait, ils auraient pu le foutre un peu partout. C'est pas comme un compte électeur, par exemple, où ça peut être un peu plus compliqué de le bouger, parce que, par exemple, Boris Tutbringer, qu'on attend très très fort euh, dans le Middenland, alors ils peuvent le bouger, bien sûr, mais il est rattaché au Middenland, malgré tout. Soit euh, en faction à part, qu'il confédère très vite, soit carrément, il contrôle le Middenland. Ça, c'est une, un, une des features de gameplay auxquelles euh, on, enfin, on va en reparler après dans la vidéo, parce qu'il y a certaines factions qui ont euh, cet aspect-là. Donc, Balthazar Galt aurait pu tout à fait... Commencer ailleurs parce n'est pas rattaché à un lieu. Et le Soland c'est une province qui a été détruite par Gorbad de Fer, hein, Gorbad Ironclaw, l'un euh, des plus grands chefs de guerre orc euh, qui ait jamais existé dans l'univers de Warhammer. Donc en fait on lui a recréé le Soland pour lui, mais il pouvait bouger. Au final, il ne bouge pas. Le perso auquel on attendait un changement, évidemment, c'est Volkmar qui a enfin son propre starter. Hein, Baltadragalt aussi, une fois elle, à une époque, n'avait pas de starter. Donc.. Tous les seigneurs légendaires de l'Empire ont un starter. Je vais juste rappeler aussi que euh, Wulfart reste en lustrie. C'est logique, il faut une présence impériale en lustrie. Sinon, la lustrie, c'est que homme, lézard et scaven. Donc, c'est bien, euh, sachant que c'est pas du tout une incohérence avec le lore. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que Marcus Wulfart, c'est un mec de Middenland. C'est un chasseur, etc. Un, un, un, un chasseur de monstres très connu. Maintenant, lui, il est pas du tout dans son histoire rattaché à la lustrie. Mais ils en ont profité pour le foot en lustrie. Parce que comme c'est un grand chasseur, bah, on pourrait imaginer qu'il rejoint les colonies du Nouveau Monde. Euh, il, rejoint tous, il rejoint les colonies du Nouveau Monde pour chasser. C'est pas spécialement déconnant euh, comme idée, même si c'est vrai que c'est une création du jeu. Pour le coup c'est Volkmar qui nous intéresse, parce que Volkmar, eh bien, moi personnellement mon call était vers l'Ostermark. Pourquoi Parce que vers, en fait, Volkmar dans son lard, donc c'est le, le, le grand patron euh, de l'église de Sigmar, donc euh, la religion principale de l'Empire. Et en tant que tel, bah, il lutte principalement contre les morts vivants et les forces du chaos. Et donc, le mettre dans l'Ostermark, l'Ostermark c'est souvent un endroit qui a pas mal souffert hein, sur les invasions chaotiques, et au final, bah, l'Ostermark, tu le mets là. En plus, dans ses, enfin, dans ses quêtes, dans le Total War Warhammer 2, il avait des petites rivalités avec les Kislevites. Ça, pour le coup, ça sort un peu de nulle part, si je m'abuse. Ils l'ont fait un peu dans le jeu, en mode, euh, il faut de la rivalité. Mais sinon, je crois pas qu'il ait vraiment de rivalité avec Kislev. Bon, après... Vu que c'est un, qu'il prêche son culte, euh, c'est vrai que se lève, ce pas les mêmes religions, donc il peut y avoir des tensions, mais pas spécialement normalement de grief contre Kislev. se lève. Mais tu le mets en Ostermark, ça te permet d'être pas loin de la Sylvanie pour pouvoir lutter contre les morts vivants, et ça pour le coup, c'est vraiment le combat de Volkmar. Et aussi, il est pas très très loin du chaos pour pouvoir être envoyé un petit peu en mission euh, en croisade contre le chaos. L'Ostermark, c'était un bon endroit. Le problème de le mettre en Ostermark, c'est que du coup, bah as trois factions impériales qui sont dans l'Empire, mais d'un autre côté, l'Empire, c'est est normal qu'il soit à peu près. Euh... Stacké. Donc au final, Volkmar, c'est vrai que c'est un des persos. Comme c'est pareil, c'est quelqu'un qui va résider à Aldorf, mais beaucoup bouger euh, pour partir prêcher, euh, les convertir, et convertir en soi. Qu'on le déplace, c'est pas mal. Et on va le foutre du coup à Sudenbourg. Vous savez cette, euh, cette, euh, cette province, enfin cette province impériale qui se trouvait dans les terres du sud et qui existe vraiment. Hein, Südenburg dans le Lord de Warhammer. Par contre, c'est pas du tout lié à Volkmar. Mais Volkmar, il le fout là bas. Et du coup, il va se retrouver en lutte contre. Les rois des tombes, les morts vivants, mais également, on verra plus tard, des contes vampires, notamment Manfred von Karstein qui dégage de la Sylvanie pour laisser la place à Vlad von Karstein, Et du coup, il va se retrouver dans le sud, donc il va y avoir une rivalité directe entre Volkmar et Manfred von Karstein, mais aussi Volkmar et les rois des tombes, et Volkmar et Arcane le Noir. Donc ça, c'est assez intéressant, ça... c'est pas mal, c'est pas mal. D'un côté, vous avez le, le, le départ en croisade, donc c'est une agréable surprise pour Volkmar. Euh, le départ en croisade qui rejoint un petit peu la croisade bretonienne, sachant que euh, historiquement, effectivement, il y a eu une croisade contre l'Arabie euh, par les Bretoniens. Dedans, il y avait les Bretoniens, les Estaliens et il y avait des impériaux. Hein. Bien sûr, c'est aussi des ordres de chevalerie qui sont faits, notamment le, les, les chevaliers panthères qui, dans leur leur, ont grand, participé aux grandes croisades et c'est pour ça qu'ils portent des euh, peaux de panthère. Donc en soit, mettre une nation impériale là-bas jouable, c'est cool. Le petit bémol, c'est que la faction Sudenburg, du coup, est bye-bye, elle, euh, dis... elle a disparu. J'espère qu'ils réutilisent les assets pour créer, par exemple, un comptoir, parce qu'il y a des comptoirs impériaux euh, dans le Kataï, notamment vers Shang-Yang, euh, vers, Shang... euh, Shang vers, Shang vers l'ouest. Ce serait cool. Euh, donc ouais, Volkmar, c'est vraiment bien. Je suis très, très, euh, je suis très, très surpris, agréablement surpris. Et euh, le... les couleurs de Volkmar sont assez pétantes. Hein. C'est un jaune-beige. Les armées sont vraiment jolies, donc euh, non, c'est sympa, c'est sympa, c'est très pétant, mais c'est assez sympa A euh, voir maintenant pour la suite. Hein, même si on attend, bien sûr, bon, après, j'ai fait des vidéos sur le futur des races. Je vous laisse aller voir ça, je vous mettrai ça en, en, en description et euh, tout en haut. Mais euh, pour ceux qui se posent la question, du coup, quel autre seigneur légendaire pour arriver, j'ai fait des vidéos sur toutes, les, sur toutes les races du 1, une vidéo sur, les, sur le 1, une vidéo sur le 2, une vidéo sur plusieurs vidéos sur le 3 également. Donc voilà, euh, on va passer à celle d'après, la faction d'après, c'est les démons. Alors, les démons. Euh, là dessus j'ai beaucoup plus de mal avec le, le spawn des démons pour commencer soyons objectifs le maximum possible en tout cas euh, les démons ce qui est assez intéressant c'est que les démons bien sûr on se dit bah où vivent-ils dans les royaumes du chaos bien sûr c'est logique c'est leur endroit ils sont très associés à la magie plus il y a de la magie à un endroit plus ils peuvent survivre parce que ce sont des créatures magiques si euh, les vents de magie s'affaiblissent et eh bien les démons s'affaiblissent donc c'est logique qu'on les ait sur les deux pôles le pôle nord et le pôle sud l'endroit en fait, le, la porte d'entrée vers les royaumes du chaos. Donc c'est tout à fait logique en fait que les démons soient sur les axes nord-sud. Mais maintenant, il ne faut pas oublier aussi que les démons, euh, ça dans l'univers de Warcraft depuis toutes les versions, il y a parfois en fait des failles qui peuvent s'ouvrir, c'est d'ailleurs pour ça que les failles ont été reprises dans le royaume du chaos, mais des failles qui s'ouvrent et des démons vont sortir et la faille va se refermer petit à petit. Donc en soi, les démons peuvent être un peu invoqués partout. Par des cultistes et parfois juste les vents de magie qui permettent une sorte d'instabilité et qui vont créer une faille du chaos. Donc en soi, les démons peuvent être placés un peu partout. Maintenant faut que ça ait quand même un sens. On va commencer par les bons points. On va commencer par le prince démon. Hein, donc euh, est-ce que je spoil Non je... Je vais essayer de pas trop spoiler. Parce que ça c'est... Euh, si vous voulez jouer le prince démon... Euh, il, faut, euh, il faut faire euh, différentes choses, différentes campagnes dans Total War Warhammer 3 pour avoir des infos sur le prince démon Mais le prince démon, c'est bien de le... Alors normalement dans le royaume du chaos, dans le, dans le 3, il commence en, en Norska L On va laisser euh, la Norska au nord, donc on va le remettre un peu plus au nord Ce qui est assez intéressant, c'est que vu que c'est un prince démon qui commence bah, dans les désolations du chaos, c'est tout à fait logique Et surtout, eh bien, il a des rancœurs vis-à-vis -vis de Kislev hein. Je dirais pas pourquoi, mais il a des rancœurs vis-à-vis -vis de Kislev Donc... C'est intéressant de le mettre pas si loin que ça de Kislev dans une optique d'aller se foutre sur la gueule avec Kislev directement. Euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, surtout qu'en fait la création d'un prince démon issu, de, Northia, euh, issu de, pardon, de Kislev, ça fait aussi que ça amène un peu de différence, un petit peu d'objectif différent des autres démons, des autres factions chaotiques. Dans les autres démons, nous avons donc... Nous avons ensuite, en bon point je dirais, nous avons Nakari, Nakari qui commence en Ulsuan. Euh, je m'attendais honnêtement à ce que Nakari commence plus haut. Au final on verra que c'est une autre faction de Slanesh qui commence plus haut. Euh, Nakari donc directement dans le nord d'Ulsuan. Ce qui sera intéressant, c'est que ça risque d'être très chaud pour lui. Alors il y, y, y a moyen, Alors il adore ça hein, évidemment, c'est Mais euh, au final, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu chaud au milieu de tous les hauts elfes. Euh, ce qui sera intéressant, c'est de savoir quels sont ses débuts de relations avec les factions elfes noires présentes. Peut-être que justement, on peut se servir un peu des factions elfes noires pour s'allier et euh, afin de contrer le bloc aux elfes. Mais ça risque d'être une campagne assez difficile où soit c'est les hauts elfes qui succombent, soit c'est Nakari. Mais c'est assez intéressant parce que Nakari a une énorme rivalité avec les hauts elfes. On rappelle que lors de la première invasion du chaos, il a été flingué par Aenarion, le, grand, le premier roi phénix des hauts elfes et du coup eh bien il a une rancœur envers tous les descendants d'Aenarion donc ça veut dire Malekis bien sûr euh, qui est directement le fils bâtard d'Aenarion et nous avons ensuite Teclis et Tyrion qui sont des descendants d'Aenarion donc euh, c'est assez intéressant de le mettre ici pour pouvoir Soit euh, bah, pacifier Ulshuan, les elfes et ensuite potentiellement revenir sur les elfes noirs Ou flinguer tout le monde C'est pas mal, c'est pas mal, euh, j'aime bien Et en plus les elfes sylvains sont pas si loin que ça Donc au final les trois euh, factions elfiques qu'ils détestent sont pas si loin euh, Donc c'est très bien pour Nakari Par contre les autres, alors les autres j'ai plus de problèmes euh, Enfin non, d'abord Scarbrand Scarbrand je suis ok, c'est vrai qu'on pouvait le placer un peu partout Scarbrand a des mécaniques qui sont très très solides Il peut, euh, il peut faire très mal très vite et flinguer un peu tout le monde euh, mais Scarbrand, ils l'ont placé au milieu euh, des, euh, des, des, des Badlands, donc l'endroit vraiment euh, ancestral des orques. Et le foutre ici, c'est mettre... Euh, calme... En fait, l'intérêt de mettre Scarbrand ici, c'est que déjà, ça marche avec son climat, puisque euh, il a climat... Euh, au final, Scarbrand aime bien le, les désolations. Et le, les montagnes, donc au final, c'est des endroits qui s'y est parfaitement à Scarband. Et en plus de ça, Scarband, bah, en fait, l'intérêt de placer Scarband ici, c'est que ça fout le bordel. C'est des zones qui sont très grandes et qui généralement mettent beaucoup de temps à traverser donc ça calme, ça nerf un petit peu Scarbrand qui va devoir prendre pas mal de tours pour se déplacer, sachant qu'il va très très vite un petit peu comme un Thorox donc des grandes zones où il peut se déplacer on peut nerf un peu sa mobilité et ce qui est intéressant surtout c'est que le maître ici ça nerf énormément les orques les orques dans le coin, dans le Total Warhammer 2 on a des, des wags gigantesques qui fracassent tout le monde, ça calme un petit peu Justement, Scarbrand, alors vu que Grimgor va être déplacé, c'est surtout Wurzak qui est concerné, mais au final, bah, Wurzak, euh, il peut confédérer très vite euh, tous les orcs et se faire un empire dans les Badlands absolument monstrueux, dans les Terres Arides. Donc au final, mettre Scarbrand ici, ça va calmer un petit peu tout ça. Mais on verra que Scarbrand, euh, bah, il a beaucoup de monde autour de lui. Maintenant, je me... Enfin, ça va vraiment jouer entre les orcs et Scarbrand, et ça c'est assez intéressant. Et le foot ici, il adore la destruction, c'est clair que les Terres Arides, c'est un endroit... Où ça se bagarre énormément. Après, Scarbrand n'a pas spécialement euh, de euh, rivalité avec euh, les orques, mais dans le côté euh, on cherche la bagarre et la destruction, c'est vrai que ça se marie bien. Et les Terzarides, c'est vraiment un endroit de baston, donc c'est pas étonnant que soit. Par contre, c'est les deux autres qui me posent plus problème. Donc vous allez me dire, en soi, trois positifs, deux négatifs, mais les deux négatifs pour moi sont très très négatifs. Commençons par Kairos. Kairos, qui normalement, alors il a été euh, commercialisé à fond les ballons en mode euh, il faut le mettre. Enfin, rivalité avec Katei, tout ça, tout ça, Kairos qui va faire tomber Katei, blablabla, blablabla, blablabla, on n'arrête pas de le mettre, euh, avec sa rivalité avec Katei. et au final, ce qui est aussi vrai dans le lore d'ailleurs, hein, puisque c'est Zinch, euh, essaye pas mal de corrompre Katei. donc Kairos dans les Royaumes du Chaos est situé vers, vers la, la, la, le, le rempart de Katei. et au final, eh bien, il est foutu à l'opposé, euh, donc euh, au sud, à la pointe sud des Terres du Sud, et ça, ça me pose un problème. Pourquoi En fait, vous allez me dire, tu joues, tu es un peu chiant parce que tu, tu es tatillon, mais en fait, s'il avait été juste un peu en dessous dans les désolations du sud, j'aurais dit, pas de problème. Pas de problème, il, il faut, l'intérêt aussi de ces désolations du sud, c'est qu'on ne peut pas placer des guerriers du chaos. Pourquoi Parce qu'en fait, dans les désolations nord, guerriers du chaos, démons, hommes, bêtes, coexistent. Dans les terres, du, dans les désolations sud, eh bien, il n'y a pas d'hommes, en fait. Et donc les hommes bêtes, on en reparlera, sont assez spécifiques, hein. c'est des hommes bêtes, euh... en fait ce sont des bêtes démons, en fait, donc c'est des hommes bêtes démons, et pas... donc il n'y a pas vraiment de côté homme. c'est plus le côté humanoïde. donc c'est des humanoïdes bêtes démons, et au final c'est surtout du démon. Donc mettre des gars du chaos dans le sud, ça n'aurait pas de sens. Alors ça peut avoir du sens parce qu'en soi les deux portails sont communicants. donc... Il peut y avoir des hommes, mais c'est connu pour ne pas avoir d'hommes, parce qu'en fait les hommes sont issus des différentes tribus barbares qui vivaient au nord. Dans le sud, tout a été pété lors de la première invasion, c'est les slans qui ont tout fait péter et du coup, il bah, n'y a plus de lien entre la terre, euh, les terres un peu plus au nord et les désolations sud. Donc en fait, désolation sud, il n'est pas censé y avoir de mortels. c'est censé être une terre démoniaque. Donc à mon sens, c'est là où les démons, et surtout ils se sont fait chier à les modéliser exprès pour le 3, donc mettez des démons dedans en l'occurrence, je vais commencer par en faire un petit... Euh, si vous avez vu ma vidéo sur le chaos et le, le futur des, du chaos, je pense que qu'il y aura probablement un free LC, donc euh, des, des, un DLC gratuit, où on aura probablement les seigneurs démons mineurs, comme euh, Epidemius, euh, le preneur de crâne, le masque, euh, euh, et les scripts bleus. Et bah, Je pense que dans ces quatre-là, il y en aura probablement deux, ou un seul peut-être, mais deux, euh, dans les désolations sud, parce que ça permettra de meubler un petit peu l'impact les, les, les, du chaos dans le sud. Et surtout... En fait, Kairos, déjà tu le dégages de Katei, ce qui fait que qu'on verra plus tard, mais il n'y a aucune menace sur Katei. Alors, j'en profite pour faire un call que je reviendrai en reviendra toute fin de vidéo, mais il y a de grandes chances qu'on ait une présence de Zinch malgré tout dans Katei avec Village, le guerrier du chaos. Ce n'est pas encore annoncé, mais je pense qu'il sera euh, dans les désolations à l'est pour pouvoir être une menace sur Katei. Mais en fait, je trouve ça dommage de dégager Kairos, sachant que on aurait pu mettre par exemple Kairos vraiment là et Village par, par exemple ici pour vraiment avoir une double menace parce que Kataï est assez tranquille pour le moment alors il va y avoir plus de menaces sur Katei bien sûr avec les futurs patchs et autres mais Kataï c'est assez tranquille en ce moment et l'autre problème de Kairos c'est qu'en se mettant spécifiquement ici en fait on enlève une faction aux elfes qui se trouvait ici. Or, il n'y a pas de faction o dans les terres du Sud. Les seules factions o qu'il y a dans les terres du Sud, c'est Imrik, mais c'est que en... ça ne marche pas en Mortal Empire, c'était que en Vortex, donc il n'est même pas là. Sinon, c'est en fait toutes les colonies elfiques. Donc, euh, Citadelle du Crépuscule, Citadelle de l'Aube, etc., etc. Toutes les citadelles qui sont pointe de l'Ustrie, pointe des terres du Sud, et les colonies euh, de l'Est. Donc, en fait, on, on supplante une faction O-elf pour mettre Kairos à la place, alors qu'il n'y a quasiment pas de Elf ici, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Donc vous laissiez la faction Elf ici, vous mettez Kairos juste en dessous, comme ça, ça peut être un de ses objectifs, mais au moins, il bah, y a une faction Elf, donc c'est vraiment, euh, vraiment dommage à ce niveau-là je trouve. Et en plus, ensuite, passons à Nurgle. Nurgle, qui se retrouve dans les îles aux dragons, les îles aux dragons qui est un endroit connu pour être homme lézard, qui était aussi l'un des starters de Malus Darkblade. Alors Malus Darkblade, c'était logique, j'en ai beaucoup parlé en live, c'est logique qu'il aille dans les désolations du chaos, soit sud, soit nord. Mais foutre Kugat dans les îles aux dragons, je trouve ça terrible, parce qu'il a vraiment absolument aucun lien dans le coin. Alors peut-être que ce sera amené à changer, mais en plus de ça, il n'a pas du tout un climat adapté pour, euh, pour cette zone, puisque les jungles, enfin le, le, le, je crois les savanes c'est ok, mais le reste bah, c'est du climat désagréable. Et déjà Kugat il a du mal en early, il y a du mal à ah, là, sa croissance et tout, son développement économique est très difficile. Le mettre ici, je trouve ça vraiment pas fou. Alors on voulait une menace du chaos, euh, de démon du chaos dans le coin, bah ouais mais mettez Kairos ici. Et ce que j'aurais bien vu, c'était Kugat dans les désolations sud. Soit par exemple en bas, on pointe de la lustrie, soit pointe des terres du sud, un truc comme ça. Et Kairos, bah on le met au nord et ça permettait d'avoir un maillage un peu partout une menace démoniaque sur la partie nord menace démoniaque sur la partie nord-centre nord-ouest euh, là on va dire au centre une autre sur l'est et une autre sur l'ouest sur le sud-ouest en fait ça aurait été beaucoup plus pertinent dans un maillage pour avoir à peu près des factions un peu partout qui est quand même un désir important de creative assembly donc je suis vraiment pas fan de de nurgle ici mais bon on verra peut-être qu'ils qu mettront des climats appropriés mais même dans tous les cas je suis vraiment pas fan de son de son euh, de l'endroit qu'ils aient choisi. Ça dégage des... Alors, il y aura les factions hommes ici, mais elles pèteront très très vite, et c'est un peu dommage pour la suite du... pour le futur des Hommes-Lézards aussi. Alors... On a ensuite, donc justement en parlant des hommes lézards, on a les hommes lézards, il y a du, aussi du positif et du négatif, globalement plus du positif, on va pas se mentir. Euh, on va commencer par euh, Mazda Mundi avec Ixoat, le qui ne bouge pas, il hein, reste avec Exoat, c'est un chef de faction homme lézard qui est très connu, donc le laisser ici c'est un peu comme Karl Franz ici, c'est tout à fait logique. On a ensuite Gorok qui reste à Itza, c'est logique, c'est le grand protecteur d'Itza. Donc on le laisse à Itza, c'est tout à fait logique. Tenewin qui reste sur la pointe sud comme dans Mortal Empire 2, enfin de Total War Warhammer 2, donc sur la pointe sud de la Lustrie, ça a pas de souci. tic tac, -tac qui reste sur les jungles ouest des euh, terres du sud, ok, pas de, pas de changement. Ils auraient pu le remonter un peu, mais euh, non, on le laisse dans les jungles, pas de problème. Croguard, Krogar qui n'est pas bougé, je rappelle d'ailleurs que tic tac -Toe et Krogar sont natifs dexo hein. donc ils ont rien à foutre ici d'un point de vue lore mais ils sont envoyés en expédition blablabla, blablabla. mon seul regret c'est qu'on n'ait pas de faction Hommes-Lézards de Zlatlan jouable alors que euh, bah, c'est cool, c'est les seuls qui sont vraiment dans les Terres du Sud donc euh, je trouve ça, c'est la, la grande cité des Terres du Sud, Zlatlan, donc je trouve ça un peu dommage mais bon, Kroggar du coup à l'Est, euh, pas de problème, ça permet d'avoir deux euh, factions Hommes-Lézards pas très loin les Hommes-Lézards historiquement sont connus pour tenir la lustrée des Terres du Sud et quelques, quelques autres endroits Comme Albion avec la cité de Konkata Les îlots dragons Et euh, peut-être potentiellement Courèche Si vous avez vu ma vidéo Enfin euh, mes vidéos vous, en, vous, vous, en, vous le savez Et donc justement ils ont dégagé Naka et d'Albion Pour le foutre Et eh bien vers le nord de Courèche Et le sud de Katei. Je trouve ça excellent Pour le coup je trouve ça vraiment très intéressant Pas loin aussi d'une autre zone La jungle Donc ça on en reparlera pour les, pour les elfes sylvains Mais pas loin d'une forêt magique Elf Sylvain, donc euh, bah ça c'est cool. Ça permet d'avoir un peu de variété avec notamment un homme lézard au niveau de Katei. N'oublions pas aussi les voies maritimes, les voies maritimes qui permettent en fait aux factions de traverser des océans et autres pour pouvoir bouger plus facilement sur la carte. Donc on a par exemple qui viennent des terres du sud jusqu'à Katei, Katei jusque euh, on va dire en Lustrie. Et ce qui est assez cool, et notamment Nagaros Lustrie ici. Donc ce qui est assez cool, c'est que potentiellement si vous avez des factions de Lustrie, vous pouvez aller des Naka et on va dire pas non plus rapidement mais quand même suffisamment OK. Naka, il peut partir peut repartir vers la Lustrie aussi s'il le veut donc c'est assez si c'est la merde il peut repartir en Lustrie donc ça c'est assez intéressant. Maintenant ce qui me gêne énormément c'est un personnage c'est Oxiot. Oxyot, Oxiot dans son lore il est connu pour être enfermé dans les désolations du chaos et donc c'est un homme lézard qui est en enfin qui se débrouille et qui survit dans les désolations du chaos. C'est pour ça en fait que dans Total War Warhammer 2 il était situé dans le nord dans les désolations du chaos du nord. Utiliser ça, ça permet d'avoir un homme lézard qui est... Euh, sachant que ces mécaniques de campagne font qu'il puisse bouger un peu partout sur la carte. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que mettre un homme lézard au nord-ouest, ça te fait une présence homme lézard au nord. Parce que c'est vrai que les hommes lézards sont très souvent euh, cantonnés aux jungles de Lustrie et des Terres du Sud, mais ils ont certains endroits. En Moi j'aime bien le déplacement de Nakai, mais d'un autre côté, ça a un double effet négatif. C'est-à-dire que dégager Nakai d'Albion et Oxyotl du nord-ouest, donc de Nagaros eh bien ça fait qu'il n'y a plus aucune présence Hommes Lézards dans le Nord. Et ça, je trouve ça vraiment nul pour la diversité de combat. Et en plus de ça, Oxiotr, même si bon, ça dépend des campagnes, c'était aussi un contre-pouvoir au. Euh... Alors je vais, vais l'appeler la WAG Elfe Noire, hein. tout l'Empire Elfe noir qui va se développer et qui va flinguer tout le monde ensuite. Ça fait partie des counters en fait, ça fait partie des contres qui avaient été installés. Donc dégager tous les Hommes Lézards du Nord, je trouve que pour la diversité c'est une perte A la limite Nakai au moins il fait gagner de la diversité à l'est Donc on va dire ok Mais Oxiot, je trouve ça nul de l'avoir dégagé du nord Surtout qu'en plus Oxiot, du coup il se retrouve dans les désolations du sud D'accord au moins il est dans les désolations du chaos Mais ça veut dire qu'il est juste à côté de la Lustrie Il y a 4 factions Hommes-Lézards qui vont se marcher sur les pieds C'est pas comme si euh, la Lustrie il y avait déjà euh, beaucoup de factions Hommes-Lézards Et que les Hommes-Lézards étaient déjà très très bien en Lustrie hein. Donc euh, vraiment ça je suis pas content pour Oxiot. Vraiment vraiment pas content pour ce qui est de la Norska, ça va aller très vite, honnêtement, la Norska, pas grand-chose à dire. Trog est, euh, ne bouge quasiment pas, si je dis pas de bêtises. On le laisse vers la partie Est de la Norska. Pour ce qui est de Wolfric, on l'a bougé un petit peu, il revient à l'ouest. Ce qui est marrant avec euh, Wolfric, c'est que dans les 3 Total War Warhammer, il aura bougé. Euh, pas beaucoup, hein, mais il bouge à chaque fois un petit peu. Il se déplace de plus en plus. Enfin, au départ il avait commencé ici. Euh, dans le 2 il va là. Et dans le 3, bah, du coup, il sera un peu plus à l'ouest. Euh, ça permet aussi au nord un peu de. Enfin, c'était deux factions qui pouvaient se marcher un peu sur les pieds, donc on les, on les distance, c'est pas mal. On verra pour le reste de la Norska, petite prière pour euh, un Norska non chaotique s'il vous plaît, notamment vers Skegi, mais qu'on pourrait replacer un peu partout. Kislev, alors Kislev, pareil, petite déception mais compréhensible. Euh, Katarina ne bouge pas, elle reste à Kislev, c'est tout à fait logique vu que c'est la reine. Euh, Boris qui bouge, Boris qui bouge de Zornuschool. Euh, ancien territoire qui se lévite, mais qui a été perdu lors de l'invasion d'Assavar Cool. Euh, donc l'ancien champion du chaos avant Archaon. C'est intéressant de le bouger ici, puisque et Boris est censé être à moitié mort. À moitié flingué dans une bataille au nord contre le chaos. Donc le mettre dans les désolations du chaos, je trouve ça assez intéressant. Ça permet d'avoir une croisade qui se lévite et de sortir de cet amalgame qui se lévite. C'est assez intéressant aussi pour la diversité de le mettre dans une position difficile. C'est censé être un petit peu la position de Boris. Donc. Tout à fait ok. Ce qui me déçoit, c'est Costaltine. Costaltine qui n'a absolument aucun rattachement avec le château Alexandronov, etc., et l'ouest de Kislev. Euh, J'aurais bien aimé qu'en fait la position de Boris soit remplacée par Kostaltine, Costaltine qui soit à Zornuskoul. Maintenant, comme on me l'a dit en live, il y a de grandes chances qu'en fait il n'ait pas bougé par rapport à la course euh, au dévot etc., de Kislev. Mais je trouve ça dommage parce que l'ancienne la, position Kislevite de Zornou School maintenant est vacante. Il n'y aura pas de faction Kislevite ici. Peut-être dans un futur DLC, mais c'est dommage, je pense, quand même, de, de, de laisser vacances. Ça permettait aussi d'avoir une présence qui se dans les terres sombres. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait placer d'autres qui se pour avoir un meilleur maillage et une meilleure diversité Vous pouvez tout à fait placer des qui se lévite en lustrie pour le côté nouveau monde. Hein. Il y a des qui se qui sont partis très loin. Et aussi dans les principautés frontalières. Euh, principautés frontalières, on sait qu'il y a des princes qui euh, se exilés. Donc, ça pourrait être intéressant de les placer là-bas. Voilà, pas grand-chose à dire sur qui se lève sinon. Pour ce qui est des aux elfes. alors les hautes euh, à la fois déçu, <rire> en vrai je suis <rire> globalement kislef pas trop de pas trop de changements, pas trop de mauvaises choses à dire là dessus puisque du côté de kislef on a euh, l'auterne qui est au niveau des terres du Enfin, donc l'auterne c'est plus l'auterne d'ailleurs mais tyrion qui est au sud pas de problème Avelorn qui est au nord pas de problème non plus on a au niveau du nord un un Changement, alors un changement qui n'est pas un changement. Donc, pour ce qui est d'Alariel et Tyrion, comme j'ai dit, pas de changement, ils, ils gouvernent leur propre province. Ça permet d'avoir deux grosses factions elfes, une au nord, une au sud, qui permettent de tenir un petit peu. Euh, Alariel, ça va être beaucoup plus dur qu'avant, puisque maintenant il y a Nakari qui est pas loin, et Nakari il est très intéressé par Alariel en plus, le coquinou. Et ensuite, vous avez donc une faction au nord. Oelf qui est Alissanar, Alissanar qui sur le Mortal Empire était plus au sud, mais en fait il récupère son territoire du Vortex, donc la campagne du 2, et ça moi j'aime bien aussi pour la diversité, le maître au nord c'est très très intéressant. Nous avons ensuite euh, Imrik qui ne bouge pas, on aurait pu prendre le choix de la campagne Vortex, finalement ils ont gardé le, la campagne Mortal Empire, il le laisse dans les terres sombres, c'est pour la petite anecdote... Alors Imrik n'est pas spécialement là mais il faut savoir qu'il y avait une expédition aux elfes qui a été dans les, désolé... enfin, dans les terres sombres, dans le sud des terres sombres et qui est notamment rentrée en guerre avec les hommes, euh... enfin les, les, les peaux vertes pardon, locaux et également ensuite avec les nains du chaos. Donc mettre Imrik ici c'est assez intéressant sachant qu'en plus on fait un double on fait un doublon, alors il est natif de Calédor bien sûr Imrik, Mais il peut confédérer Calédor très facilement Et en plus on le lit aussi avec l'histoire des dragons dans, les... dans le coin donc ça a un véritable plus pour le lore Enfin euh, pour la diversité du jeu, pour le gameplay aussi tout en respectant et en faisant des anecdotes de l'or, n'oublions pas qu'il faut aussi une présence aux elfes un petit peu dans ce coin-là. Pareil, c'est la même chose pour Elsarion. Elsarion qui est natif de Ivresse, euh, ou Eltarion comme vous préférez, et le mettre dans les désolations, euh, enfin dans les terres arides, c'est assez intéressant parce que bah, c'est vrai qu'il déteste les peaux vertes et il a juré euh, de les flinguer tous. Hein, donc il, euh, il se dé il déplace pour pouvoir aller leur mettre la, la, euh, le <rire> pour leur mettre la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, contrairement à Imrik, il contrôle Ivresse. Il contrôle Ivresse. Donc mais il, il commence ici donc si jamais vous voulez vous barrer vous pouvez retourner en Lucian Sinon vous restez ici, vous déployez, vous développez là-bas Donc c'est assez intéressant, j'aime bien, euh, c'est pareil, on, on conserve euh, une présence aux elfes dans les terres du sud Maintenant ce qui m'énerve, vous allez me dire encore une fois plus de positif que de négatifs Mais ce qui m'énerve terriblement Et d'ailleurs au passage juste à Lissanar j'ai vu des conneries euh, sur différents réseaux De personnes qui pensaient qu'il commençait à 40 car. c'est une erreur, hein. il commence dans la province de 40 quarts mais comme en Vortex, il ne con... il ne... si vous jouiez en Vortex, vous le sauriez. <rire> il ne contrôle pas 40 directement. Il est au sud de 40 quarts. J'espère juste que, comme dans la, vor... dans la campagne Vortex, il ne puisse pas récupérer 40 quarts facilement. Ça, ce serait intéressant. Euh... Alors, nous avons le gros point noir des hauts elfes pour moi c'est Teclis. Teclis qui a été dégagé des îles de la Tortue pour être ramené dans les terres du sud. Terre du sud où vous avez déjà quand même deux provinces. Enfin, vous avez deux seigneurs légendaires hauts elfes qui sont pas loin. Je trouve ça dommage. Alors tu vas me dire, attends, t'es pas content quand ils virent une faction aux là, et en fait, bah en fait cette faction aux là, dans le lore, elle est assez importante, c'est les colonies aux elfes du sud, tout ça, tout ça. Mais en fait, les îles aux tortues, c'est également une colonie elfique, qui permet en fait aux bateaux elfes de pouvoir naviguer sur les océans sud et traverser pour pouvoir faire du commerce. Donc vous avez, c'est pour ça, un avant-poste ici, un avant-poste ici, un avant-poste ici, un avant-poste ici, les portes de calice je crois. Vous avez aussi euh, une île qui n'est pas présente, c'est Torrelathor, je crois, qui est ici. Et vous avez donc un accès entre cet océan, enfin dans l'océan jusqu'à l'ouest avec les îles aux tortues, qui ont été un peu rétrécies, mais vous avez les îles aux tortues ici aussi, il y a une présence aux elfes. Mettre Teclis dans les îles aux tortues, c'était assez intéressant par rapport à son lore, où il bouge beaucoup pour aider les, les, les nations, ça permettait d'avoir une, une faction aux elfes aussi, dans la Et en plus c'était cohérent d'un point de vue scénario. Même si c'est pas lui spécifiquement Teclis qui est dans les îles aux tortues, il y avait dans le lore une présence... Euh, aux elfes dans les îles aux tortues donc mettre teclis ici c'était très bien surtout que teclis en plus bah, avec les voies maritimes il pouvait aller en katei donc ça fait une, pré une présence aux elfes pas très loin de katei je trouve ça vraiment terrible d'avoir foutu teclis ici au lieu de le mettre, euh, le mettre euh, en Lustrie. et s'ils veulent une rivalité kairos teclis bah, vous foutez kairos sur la pointe sud de la Lustrie et basta genre je ne comprends pas je ne comprends pas ça ça m'énerve terriblement <rire> mais sinon globalement c'est ok Ensuite, pour les Bretonniens, euh, une très belle surprise. Pas de problème au niveau des Bretonniens, que du positif. On laisse évidemment euh, notre cher, euh, cher loup en cœur de Lyon à Couronne, dans sa province euh, d'origine, hein, la capitale de la Bretagne. donc pas de problème. Euh, J'espère juste que la province de Couronne pourrait avoir plus de régions, parce qu'il est censé y avoir pas mal de choses, et au final pas du tout. Euh, on a bien sûr la fée Enchanteresse qui reste euh, au niveau de, la... de Carcassonne. Nous avons... Également, euh, Jeanne euh, de Lyonnaise qui reste en mode, euh, en mode croisade dans, en Arabie, donc ça pas de problème. Mais la belle surprise, qui n'était pas du tout attendue, c'est la présence d'Albéric de Bordelot, qui dégage de Bordelot et qui va en Lustrie. Et le pire Alors, je ne me rappelle plus du nom de la capitale, je crois qu'elle est citée euh, pour la Bretonie, c'est euh, Bregon. Eh bien, Bregon, je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose. Je savais qu'il y avait des bretonniens qui étaient dans le Nouveau Monde, mais je ne savais pas, Bregon... Et canoniquement, alors je sais pas si elle se trouve spécifiquement à cet endroit-là, mais bregon est en effet une ville bretonienne qui a été construite sur le nouveau monde dans en, en lustrie. et elle appartient effectivement au domaine de Bordelot. Donc ça, c'est incroyable d'un point de vue lore, je trouve et moi qui ai commencé Warhammer petit euh, entre la transition 4e édition 5e édition, ma première boîte de jeu, c'était Bretonien versus Hommes vous savez, avec un, un artwork absolument sublime. Et avoir Alberic de Bordeaux en Bretagne, ça fait une, coop, une campagne coop très sympa entre Marcus et Alberic. Et ça fait du Bretonien dans un match-up qu'on ne voit pas souvent, c'est Bretonien versus Homme-Lézard. Donc je trouve ça très sympa. Sachant qu'il sera aussi contre la Côte-Vampire, contre les Scaven et tout, donc ça c'est assez cool. Bon, Côte-Vampire, euh, Côte euh, Scaven, ça, on est plus habitué en Bretonien. Mais euh, versus Homme-Lézard, ça c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et au pire, vous pouvez vous aller avec les Hommes-Lézards aussi si vous voulez, contre euh, Marcus. Hein, euh, c'est tout à fait possible. Mais donc ça j'aime beaucoup. Ça permet vraiment là la diversité, le maillage. Et en plus on rend hommage au lore. Je trouve ça génial. Passons ensuite à Katai. Katai pas grand chose à dire. Euh, nous avons donc Miao Ying qui reste à Nangao. Euh, pas de problème à ce niveau-là. Juste petite précision, nous avons donc euh, pour Zoming, nous avons un changement puisque Zaoming bouge un petit peu, il va laisser, donc euh, normalement il commençait ici, j'ai oublié le nom de la ville, et je rappelle que la capitale officielle de euh, Zaoming c'est Shangyang, le problème c'est qu'il ne commence pas non plus à Shangyang, comme dans le 3, mais dans le 3 il commence plus au sud, par là, là euh, vers euh, Jinchen. maintenant il commencera au sud du Warpstone Desert, donc désert de Warpstone, euh, plus près de Shangyang, plus près de sa capitale, donc, euh, mais les pirates de Jinchen, bah, du coup, commenceront à, à Jinchen, ce qui est plus logique au final. Mais euh, ouais, voilà, donc c'était le petit truc à dire, pas grand chose. Euh, pour Katei, je rappelle, parce que certains se disent, mais Katei, euh, pour le maillage justement, la diversité, ça peut être compliqué. On a Yin Yin, le dragon de l'Est, qui a fait beaucoup d'expéditions avec euh, notamment euh, l'amiral Yin Tuan euh, en terre du sud et en lustrie, donc je pense que ça, ils le réutiliseront. Peut-être qu'ils foutront euh, Yin Yin, par exemple, sur les îles aux tortues, je ne sais pas si c'est prévu. Et euh, autre point, nous avons aussi le, le roi singe. Qui pourrait être placé par exemple dans les terres sombres. Puisque euh, n'oublions pas que le roi singe s'est inspiré de ce Wukong. Et dans ce le... Nou dans la mythologie, c'est les pérégrinations vers l'ouest. Et il y, une, il y a une voice, enfin il y a une, une mention qui est faite dans des chargements où il parle justement euh, de, du roi singe qui a vu à quoi ressemblait l'Empire. Et euh, donc, dans, encore une fois, ça marche bien avec la pérégrination vers l'Ouest. Donc je l'imagine bien en transition entre l'Empire, les deux Empires, entre Kataï et l'Empire euh, impérial classique. Pour ce qui est des Scaven, Scaven, pas trop de surprise au niveau... Euh, des emplacements je suis assez content parce que tous mes pronostics se sont avérés bons, euh, vraiment au millimètre en plus donc je suis très content c'est-à-dire que Mulder reste à Malfoss ça c'était évident euh, Scryer reste à ils ça aussi c'était évident euh, le clan Pestilien qui reste là où il est c'est tout à fait évident aussi par contre les euh, surprises alors il y a une bonne et une mauvaise surprise la bonne surprise enfin les, la, la bonne surprise je dirais que c'est le clan Echin, le clan Echin qu'on savait euh, puisque le clan Eshin est natif de Katei, c'était logique qu'on le retrouve en Katei. Le clan Eshin repose sous le, le désert de Warpstone mais il est étendu un peu partout dans l'est, donc personnellement si vous le mettez dans le Warpstone désert, je pense que c'était beaucoup, euh, beaucoup évoqué le fait qu'il serait dans le désert de Warpstone. Moi j'avais dit non, je pense que pour l'équilibrage c'est pas terrible de le mettre là, il se retrouverait entre les deux superpuissances de Katei, euh, il serait brisé. Donc pour éviter ça, eh bien, le mettre au milieu de Katei me semble bien plus intéressant, il peut beaucoup plus se barricader au milieu, compter aussi sur potentiels alliés, on en parlera après, mais un certain Elfe Noir qui serait à l'est. Et donc le mettre ici c'est plus sympa pour commencer, sachant que Nangao doit d'abord euh, doit pr se protéger du nord, donc tu peux pas aller flinguer un petit scaven au sud. J'espère juste qu'on aura aussi le clan Nid. Euh, le clan Ni Eshin qui serait par exemple par là pour avoir deux factions Skaven pas loin l'une de l'autre. Et euh, bah pareil pour Zoming. Zomming sera plus en rivalité directe avec, euh, avec euh, Snitch, mais il va devoir régler les, les questions des rebelles d'abord avant de s'occuper de Snitch. Donc ça permettra à Snitch de se consolider un petit peu. Donc ça c'est cool, ça c'est très très cool. Et les surprises Le clan Morse qui commence pas loin de Apex. Je rappelle qu'un des objectifs du clan Morse, c'est de récupérer Karako 8 pic euh, comme Bélégar et comme Skarsnik. Donc, récupérer, pas, le mettre pas trop loin des 8 pics c'est cool. La rivalité avec les deux autres aussi, c'est cool. Euh, ça fait aussi un allié potentiel à Scarbrand. Ils sont pas loin l'un de l'autre, mais Scarbrand peut lui tomber dessus et le flinguer également. Hein. Donc, euh, ça fait deux scénarios, on va dire, pour le clan Morse. Euh, de l'autre côté, la surprise la bonne et mauvaise surprise en même temps, c'est le clan Rectus. Le clan Rectus qui dans le 2 était placé au nord. Et je ne vais pas vous mentir pour avoir refait il n'y a pas si longtemps une campagne en très difficile avec le clan en Vortex. Je pense que l'une des campagnes les plus difficiles de Total War Warhammer 2 c'est probablement le clan Rectus en Vortex. Il commençait juste à côté d'Alissanar c'était un, un désastre, une catastrophe. Et vous êtes contre l'Empire Elfe Noir pas loin, vous avez euh, les sœurs, euh, vous avez Torox et tout. Oxiot L'honneur. c'était un enfer la campagne de Rictus. Sachant que Rictus bah, il a besoin de, up, hein. il a vraiment besoin d'être euh, aidé parce que c'est un peu de la merde sa faction malheureusement. Moi j'adore, c'est mon clan Skiamen préféré, le clan Rictus, avec Tretch, mais il a vraiment besoin d'aide. Et dans le 2 en fait il commençait là-bas et il y avait le clan Ni Rictus qui vivait dans le mont Bossu, qui est tout simplement l'endroit natif, l'un des, euh, des plus grands QG Scaven du, de Warhammer, comme Scarogne et Malfos, donc ça c'est assez cool, et 8 piques ensuite avec, euh, avec le clan Morse, donc c'est les quatre grands endroits des Scaven, donc le remettre ici c'est cool, le problème c'est qu'on perd en maillage et en diversité, puisque plus de présence Scaven nord-ouest ce que j'aurais aimé qu'il fasse parce que vous allez me dire bon bah c'est bien de gueuler mais qu'est ce que tu aurais aimé ce que j'aurais aimé qu'il fasse c'est laisser le clan rictus au nord-ouest mais tout comme imrik par exemple pouvoir confédérer très facilement le clan Ni rictus et récupérer doomclaw qui pour la petite anecdote doomclaw était le véritable seigneur du clan rictus trech n'est que son numéro 2 en fait comme tous les autres clans skaven en fait les chefs que vous dirigez ne sont pas le numéro 1 du clan c'est le numéro 2 le numéro 1 il siège au conseil et il fait entendre sa voix etc et donc, c'est dommage, je dirais, de, de perdre cette diversité à la fois au Nord-Ouest et on perd une faction uh, Scaven également ici. Donc, c'est le petit bémol. Mais, il est exactement l'endroit où doit se tenir le clan Rectus, donc ça, c'est bien quand même. Mais bon, on perd le maillage Nord-Ouest et ça m'énerve. Parce qu'on va perdre beaucoup de maillage au Nord-Ouest. On perd beaucoup de diversité au Nord-Ouest et ça, ça va faire l'avantage, on va pas se mentir, pour les Elfes Noirs. Les Orques, les Peaux Vertes alors, les pauvres. verts, pas de changement pour Bourzag hein, qui garde euh, le contrôle des terres arides. C'est le pape des orques, hein, donc euh, qu'il soit dans le berceau de la civilisation orque, les terres arides, c'est tout à fait logique. Azag le massacreur qui reste donc à euh, Karakengor. Karakengor qui, pour le coup, euh, alors dans le lore, il a rien à foutre là. Il a, il a participé ici, en fait, c'est l'orque du nord puisqu'il vit dans le pays des trolls mais on pouvait pas le mettre là donc le laisser ici ça me semble tout à fait logique surtout que Karakengor c'est censé être un grand QG des peaux vertes même si ça, ça appartient pas à Azak pour la petite anecdote ça appartient à son voisin qui est juste à droite euh, l'œil rouge mais le mettre ici c'est plutôt cool parce que bah, dans son lore il a une grosse rivalité évidemment avec Kislev avec euh, les Norths également et bien sûr surtout avec l'Empire où il va descendre donc ça c'est plutôt cool Sachant qu'il faudra aussi aller chercher euh, Nagashizar, puisqu'il a la couronne, de, euh, la couronne de Nagash. Donc c'est assez sympa euh, de le laisser ici. Ensuite, nous avons pas mal de changements à ce niveau-là, puisqu'on a un gros changement autour de Skarsnik. Hein, le chef des gobelins de la nuit qui doit récupérer les 8 pics, qui est déplacé. Il était dans les euh, montagnes grises, et bien maintenant il sera euh, déplacé vers l'antre de Nyarshrak ou pas loin en tout cas. Donc euh, au milieu des terres euh, du bord du monde. Pour pouvoir le rapprocher de Apex, des 8 pics. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, ça permet d'avoir un gros. Euh, une, un triangle, on va dire, avec Belégar et euh, Quick pour le contrôle de Apex. Et ça permet, en fait, de remplacer un petit peu Grimgor. Puisque Grimgor, ça, c'était logique, même si on, certains ne s'y attendaient pas parce que c'était le chef de faction représenté des, des pots verts. Donc, on ne s'attendait pas à le voir bouger. Mais il va dans les terres sombres. Et ça c'est cool parce que Grimgor il a une énorme rivalité Avec évidemment Zarnagrund et les Nains du Chaos N'oublions pas que les Nains du Chaos ont créé les Orques Noirs Et Grimgor aussi Et les Orques Noirs se sont rebellés Ils se sont libérés de l'esclavage imposé par les Nains du Chaos Pas tous, certains sont restés euh, esclaves des Nains du Chaos Mais Grimgor fait partie de ceux qui se sont libérés Donc un de ces, des antagonistes majeurs de Grimgore, c'est les Nains du Chaos, il se retrouve dans un endroit qui est beaucoup plus lié à son lore. il n'avait rien à foutre euh, à Black Krag, un hein, Black c'est un endroit, un très grand endroit de, des orques mais c'est pas du tout euh, associé à Grimgor. donc le mettre là-bas c'est cool sachant que les Nains du Chaos c'est à 99,99% ,99 confirmé qu'on aura, euh, ce sera le premier race pack. donc on aura des Nains du Chaos qui seront ici et ce sera une belle bagarre ensuite Grom euh, Grom qui on a tranché pour euh, Eltarion et pour G Grom, c'est-à-dire qu'il avait deux starters possibles, soit en Bretagne, soit dans le sud d'Ivresse. Finalement, on le laisse en Bretagne dans le Massif d'Orquemont, ce qui est plutôt cool. Le petit bémol, c'est qu'on euh, perd la faction des, du Massif d'Orquemont, la faction Orc du Massif d'Orquemont. J'espère qu'ils la réutiliseront pour la mettre, je sais pas moi, en Kataï ou ailleurs, parce que bah, on perd une faction, c'est ça qui est un peu dommage. Mais au final, euh, c'est parfait, ça permet d'avoir une présence Orc euh, en bretonie et pas loin d'Ulsuan le truc c'est que je dirais que bah, pour, pour trouver des alliés ça peut être compliqué parce qu'avant il avait Skarsnik qui était pas loin aujourd'hui Skarsnik euh, a été déplacé donc il se retrouve un petit peu isolé pépère mais bon ça reste, euh, ça reste ok, surtout qu'il peut s'allier avec le clan, euh, le clan euh, scryer donc on verra comment ça se passe pour Grom euh, pas de présence orc en katei ou à l'est, en tout cas jouable D'ailleurs, je pense, enfin, donc on verra à ce niveau-là pour le maillage, mais Grimgor peut vite passer vers Katei, donc c'est pas un problème à ce niveau-là. Qui... C'est plus vers l'ouest où on n'a pas d'orcs, mais c'est vrai que des orques à l'ouest c'est toujours un peu délicat, euh, dans le lore en tout cas. Ensuite, euh, nous avons, après, il pourrait pour les orques, j'y pense, mais il pourrait euh, Spartato... Spartorque ou euh, Orcatus, là, le, le mec du nord, euh, ça, ça pourrait être marrant qu'il l'associe en Frielcé, un orc euh, qui s'est libéré euh, de l'esclavage elfe noir, je trouve ça très très cool le concept, c'est dommage qu'il. Enfin, ce serait intéressant qu'ils en fassent un jouable. Euh, bah après, je préfère Gorbat, bien sûr, mais les deux quoi. <rire> Ensuite, nous avons les ogres. Les ogres, il n'y a pas grand-chose à dire. Grisus, qui reste à l'endroit où il doit être, hein, ça veut dire dans les montagnes des larmes. Nous avons par contre Scrag, qui bouge, puisque dans le royaume du chaos, il est pas loin d'Aldorf. Là, il sera dans les euh, principautés frontalières. Euh, alors, le petit truc, c'est qu'il prend la capitale, une des capitales des principautés frontalières, donc Myrmidens, ou Myrmidens. Donc, euh, attention à Scrag. On va voir comment il va se comporter, parce que le problème c'est que dans, dans le 3, il avait tendance à flinguer tout le monde. Euh, maintenant, il énerve, il flingue plus grand monde. Je sais pas comment il va être codé pour le 3, on va, enfin pour Immortal Empire, on verra. Mais c'est la petite nouveauté, on va dire, Scrag, dans les, enfin, pas loin des Terres du Sud. Ça... Par contre, clairement, en termes de diversité, dans les Terres du Sud, on va avoir beaucoup de monde, hein. ça c'est plutôt cool. Et au passage, les ogres sont connus pour avoir une grosse présence vers Tsartosa aussi, donc il y a un petit truc de lore, même si Scrag n'a rien à voir avec ça, c'est plus sa race que vraiment lui. Ensuite nous avons les hommes et les hommes bêtes et bah il y a un truc assez intéressant parce que globalement ils changent pas hein. vous allez me dire les spawns sont les mêmes c'est juste qu'il y a un petit changement donc torox reste au nord-ouest c'est important torox on en a besoin de torox et mon torox puisqu'il est un gros nerf aux elfes noirs donc c'est cool euh, d'avoir torox pour la diversité au nord-ouest sachant qu'il est censé y avoir beaucoup d'hommes aussi au nord-ouest même si c'est une terre qu'on connaît un peu moins Malagor reste dans les terres arides. Euh, ce qui est assez sympa pour lui aussi. Euh, c'est plutôt rigolo euh, pour avoir joué de Malagor. J'aime bien euh, son spawn. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont interverti Kazrak et euh, Morgur. Et ce qui est plutôt cool parce que Morgur était au nord et Kazrak était au sud. Sauf qu'en fait, ça avait été expliqué que dans le 1, il les, spo il les avait mis comme ça. Et dans le 2, ça avait été respecté. Pourquoi Pour que Kazrak soit un peu. Enfin, euh, Morgur soit un peu éloigné de son but qui était Athel Lorraine et Kazrak était un peu loin de son objectif qui était Middenland mais au final mettre Kazrak au Middenland ça correspond tout à fait à sa rivalité notamment avec Boris Todbringer et Murgur bah, il est pas loin tout simplement de d'Atel Lorraine donc de son objectif aussi et c'est souvent une terreur de la Bretonie donc c'est très bien d'avoir interverti les deux ensuite nous avons donc les rois des tombes, pas grand chose à dire sur les rois des tombes Arkane le noir qui reste à son endroit et c'est très bien pas trop trop loin de Nagashizar parce qu'il doit tout droit jusqu'à Nagashizar Très probablement plus tard pour aller récupérer euh, Nagash, plus tard, un jour, hein, vidéo sur les, le futur des, des races euh, du 1 et du 2. Nous avons Cetra qui reste ici, euh, qui reste tout simplement à Kemri, évidemment. Kalida qui reste à Libaras, donc ça c'est tout à fait euh, logique en termes de lore pour les trois. Nous avons Ketep qui reste au nord-ouest. Alors je rappelle Ketep, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout au nord-ouest d'un point de vue lore Alors en fait, Ketep, on ne sait pas où il est sur le papier. On sait juste qu'il a été banni par Cetra à l'ouest... De Nekara, qu'il a dû traverser l'océan, mais on ne sait pas où. En fait, ils auraient pu le foutre euh, potentiellement dans le sud, ils auraient pu le foutre en Ulsuan, ils auraient pu le foutre en Lustri. Nagaros, ça me semble être pas mal, hein. c'est une bonne idée en vrai, même si techniquement on sait pas où il est, c'est plutôt bien, et même en termes de diversité et tout, le garder là, ça fait une présence pour des tombes au nord-ouest. Compliqué pour Ketep, mais il peut s'allier avec euh, les sœurs. Donc ça reste ça reste délicat. Moi j'ai eu un empire avec. J'ai eu une campagne où il y avait Oxyotl allié avec Alissanar, allié avec les Sœurs, allié avec les rois, enfin avec Katep. Je peux vous dire que c'était pas mal pour, la... pour contrer toute l'alliance elfe noire. c'était une belle bagarre, c'était sympa. Euh... Voilà, ensuite roi des tombes, il, y a... il risque d'y avoir si il y a un nouveau seigneur roi des tombes, j'en ai déjà parlé, ce sera probablement soit dans les euh... Terres Sombres, soit vers Katei, je pense. Voilà, vidéo sur le futur des, des rois des tombes dans euh, la vidéo sur les races du 2 nous avons ensuite les elfes sylvains elfes il sylvains, n'y a pas grand chose à dire puisque euh, ça change pas Drisha reste dans la forêt du Griffon Orion reste en ATEL Lorraine dans le sud euh, nous avons les sœurs qui restent dans euh, le bois de la sorcière au nord-ouest et nous avons euh, tout simplement Durtu qui reste en Athèles C'est peut-être le petit bémol. Durtu, je m'attendais à ce qu'il bouge parce que Durtu, il a rien à faire dans le royaume d'Arguillon. Hein. C'est pas du tout, euh, pas du tout euh, pour les, euh, les tréants et les hommes bêtes. Donc je suis vraiment... Euh, les hommes bêtes, pardon. Les, les, les hommes arbres. <rire> mauvais lapsus, ça pour le coup. Ah, Donc c'est vrai que euh, c'est dommage de le laisser ici, sachant qu'ils ont créé de nouvelles forêts de, nouveaux forêts, de nouvelles forêts elfiques et ça je suis très très content donc on conserve bien sûr <coughs> l'Orelorn on conserve euh, le, camp de, le Heart of the Jungle avec le camp d'Orion on conserve les bassins euh, les bassins sacrés et création du, de la forêt hantée et ça c'est cool c'était un de mes calls cool, j'avais dit il faut qu'il le passe en forêt euh, sacrée elfique et il le met donc dans la forêt hantée et je trouve ça très très cool aussi et donc création de la, des jungles de Sheehan pour avoir des elfes sylvains qui puissent se téléporter un peu dans toutes les régions terre sombre Katei, Lustri, Nagaros, euh, Ulsuan avec Avelorn, euh, Terre du Sud avec euh, le cœur de la jungle, Empire avec Forêt de Loreland, donc ça c'est très très cool. Ce qui manque honnêtement, j'ai fait ce retour à Creative Assembly, je l'ai envoyé, peut-être qu'ils s'en foutent, mais euh, de créer la forêt tout simplement des lames qui existent dans le lore, euh, qui a été rajoutée par Chaosbane, je crois le jeu Chaosbane, mais euh, une, une ancienne colonie elfique de Norska avec un bois sacré de Norska, ça pourrait être assez intéressant de rajouter une petite forêt. Ça ferait un peu de diversité. puisque les provinces de Norsca sont très très grandes. Voilà, c'est tout pour les elfes sylvains. Donc, ouais, Durtu, on aurait pu le bouger par exemple. forêt. Euh... Moi, je m'attendais à ce que Durtu, on le mette là-bas. Euh... Ou pas Drisha. Parce que Drisha, après, elle est connue pour être dans la forêt du Drakwald et en Ardennes. Ils auraient pu la mettre là. Moi, je voyais Drisha dans la forêt hantée. Mais au final, elle a laissé là pas trop loin. Elle a un objectif avec Athel Lorraine. Donc, c'est compréhensible. Mais par exemple, déplacer Durtu, euh, le mettre dans la forêt hantée. Euh, jungle de Chian, euh... Je sais pas, y il avait, y avait des trucs à faire. Ensuite, nous avons les. Euh, la côte vampire. La côte vampire. Donc, nous avons Luthor arcon qui ne bouge pas, puisque c'est son endroit. Hein, la, les, euh, les marais vampires, là, je sais pas quoi, la, la côte des morts vivants, c'est tout simplement euh, Vampire Coast, la côte vampire, justement. Ça, son nom de faction, c'est à l'origine de. Enfin, euh, c'est sa faction en fait, et c'est son endroit géographique, la côte vampire, donc c'est tout à fait logique qu'il soit ici. Nous avons euh, Noctilus qui est aussi à l'endroit de son lore, Sartosa, même si c'est pas vampire normalement et que euh, notre chère, euh, j'ai oublié le nom, euh, comment elle s'appelle, j'ai oublié c'est pas grave, euh, la chef de, de Sartosa en jeu est une anti-mort vivante euh, et déteste les Norse. Eh ben c'est dans une faction mort-vivante donc ça c'est un peu dommage, j'espère qu'ils lui feront des petites modifs le jour où les Dogs of War, donc les, les, les mercenaires sortiront pour qu'elle ait un roster un peu hybride. Et euh, surtout nous avons Silostra, Silostra qui est bougé, Aranessa, voilà je viens de retrouver Aranessa qui normalement est contre les morts vivants déteste les morts vivants comme Matlan son dieu donc... Et c'est la fille de Matlan, donc bon... Ouais. Mais euh, ouais, elle reste à Sartosa, ce qui est logique. Il y a juste Silostra qui a été replacée. Elle était par là avant, ils l'ont rebougé vers le nord-ouest pour prendre la place d'Alissanar. J'aime bien J'aime bien l'idée, pas très loin d'Ulsuan et sa rivalité avec Ulsuan. On la rapproche également de la Bretonnie, euh, puisque c'est une ancienne Bretonnienne et qui du coup a haït un peu les Bretonniens et les hauts elfes C'est pas mal de la rapprocher ici. Ça permet aussi d'avoir une présence de vampire dans le nord-ouest. Ça améliore le maillage, ça c'est une belle nouveauté, une belle surprise. Nous avons ensuite les Nains les nains avec du changement, les nains, euh, alors on va commencer par les non-changements, à savoir euh, le euh, Karazakara qui reste la capitale bien sûr pour le haut roi euh, Torek, nous avons Ungrim qui reste à Karakadrin avec les tueurs donc ça pas de problème, nous avons Torek euh, qui reste au sud comme son placement dans Mortal Empire, pas trop trop loin de Karakazul tout ça tout ça et ça permet d'avoir une présence jouable de nains dans le sud donc ça c'est cool, euh, la surprise, je dirais, ou l'absence de surprise, c'est Belégar. Belégar qui. Toutes les factions. Enfin, Skarsnik a été bougé pour se rapprocher du 8-Pic. Belégar qui, normalement, appartient à 8-Pic. 8 c'est à la base, c'est à Belégar, même si ça a été euh, repris. Il a juré de récupérer 8-Pic. Normalement, il est du coup à Karazakarak. Mais au final, mettre Belégar ici, c'est vrai que ça fait le, le seigneur le plus loin de Karako 8-Pic. Et c'est celui qui a les malus les plus vénères. Sans Caracoypig, donc ça c'est un peu dur pour Belégar. C'est un peu dur. Euh, donc bon, Belégar, surtout que maintenant en plus Belégar il va devoir euh, sur le chemin faire face à un Wurzak, enfin de, bourré aux hormones. Il euh, y a des factions très très vénères qui sont au sud. On rapproche une autre faction, Scaven, un ennemi du coup pas très loin. Et aussi il faut pas oublier l'ogre, euh, Skrag qui est pas très loin. Donc euh, c'est compliqué, sachant qu'il sera toujours tyrannisé derrière par le clan euh, Skryer et les Elfes Sylvains. Bélégar il va falloir peut-être l'aider un petit peu parce que c'est dur, c'est dur pour Bélégard. Ensuite nous avons le nain blanc, alors je suis à la fois content et pas content avec le nain blanc Puisque le nain blanc il a été rapproché En fait le nain blanc moi personnellement je l'aurais attendu tout au nord Puisque le nain blanc il est très connu pourquoi pour sa rivalité, enfin c'est littéralement le sauveur, un petit peu euh, celui qui vient sauver les nains dans les moments les plus critiques. Et donc, eh bien généralement il est opposé aux Skaven, aux guerriers du chaos et aux peaux vertes. Tu le places au nord, tu le places vers euh, les, les cités naines abandonnées, soit Karakdoum, soit en Orska, soit au nord, euh, j'ai oublié le. Karkvlag. Et eh bien ça aurait permis d'avoir. Une présence naine à un endroit où il n'y a pas de nains jouables. Bon, vous allez me dire pas très loin de Caracadrine, mais ça aurait été cool ici. Et surtout, bah, en rivalité directe avec du pot vert, avec les nains du chaos aussi, hein, le passé avec les nains du chaos, les, euh, les, tout ce qui est chaotique, et récupérer des territoires euh, nains qui sont dans la merde. Et littéralement lui c'est un nain qui est là dans les endroits où ça sent mauvais. Donc le mettre ici c'est pas mal. Maintenant le mettre en Agaronde, enfin euh, en Agaros, pardon c'est la rivalité avec Malekis, la guerre de la barbe, tout ça tout ça. Donc euh, il a une rivalité avec Malekis, donc ça c'est OK, pas très loin du chaos, donc c'est OK. Mais pas de démon euh, à l'heure actuelle, pas de démon au nord, donc euh, bah, dommage, sans qu'il tue du démon aussi par paquet de vin. Donc euh, c'est aussi le problème, c'est pas de nain, pas de chaos, enfin pas de démon pour le moment au nord-ouest, donc euh, c'est un peu triste. Bon pour la diversité c'est cool mais euh, pour le lore c'est sympa mais c'est un peu moins bien que ce qu'aurait pu être fait mais c'est cool quand même, c'est cool quand même. Et par contre je suis un peu déçu de sens, ces couleurs de faction, euh, le nain blanc bah moi j'aurais voulu soit du noir avec du blanc, soit du blanc avec du noir, enfin je sais pas, le jaune, jaune pisse pour le nain blanc, je sais pas, je suis pas ultra emballé. Ensuite nous avons les elfes noirs évidemment. Alors les Elfes Noirs, pas de surprise pour Malekis qui reste à Nagaronde. Et les Bronnes, pas de surprise pour elles qui restent à Arganet. Hein. Les deux euh, dirigent leur cité, euh, c'est euh, le roi et la reine. Hein. C'est un peu comme Tyrion et Alariel. Mais il y a des changements. Des changements très bons et des changements moins bons. Commençons par les bons changements. Lokir Lokir qui, avait, euh, qui quitte la lustrie pour aller sur Katei. C'est l'endroit où les Elfes Noirs, c'est la famille Fellart, hein, Le papa de Lokir notamment qui s'est fait connaître pour pouvoir harceler l'est de Katei donc c'est bien de mettre le Kyr ici personnellement je voyais un Le kir sur Kouresh mais Kouresh n'a pas de province euh, donc moi je le voyais en Kouresh pour pouvoir attaquer Katei aussi mais le mettre ici c'est très très cool, n'oubliez pas les voies maritimes qui sont là donc il peut bouger très vite vers les terres du sud, très vite vers la Lustrie très vite vers Nagaros, c'est très très cool vraiment ça c'est un excellent placement Rakars également qui quitte Albion pour pouvoir rejoindre c'est un tracker de bêtes, etc. Il fallait une province, il fallait garder une présence elfe noire en Lustrie. On dégage Lokir pour faire une présence elfe noire légitime dans le lore en plus vers Katei. Et bien, mettez Rakars qui va choper des bêtes en Lustrie. Et en plus, les voies maritimes pas loin. Donc vous pouvez faire une campagne. Moi j'ai prévu de faire une campagne COP, euh, le, Rakars-Lokir, le parce que ce sera très très cool. L'un peut venir vite aider l'autre et on peut euh, déferler sur Katei, déferler sur la Lustrie, on va, on va voir du pays, on va voir du pays, et ça c'est très très cool. Euh, Morati, un peu décevant, n'oublions pas que Morati euh, ne bouge pas, mais Morati à la base, elle est de Gronde, donc au nord, nord, nord, nord, nord. Sachant qu'elle a quand même des, des, des liens avec le chaos, ça aurait pu permettre d'avoir une présence noir un petit peu dans les Désolations, par exemple, notamment à l'endroit où Malus d'Arblade a été déplacé. Malus d'Arblade commençait dans les euh, îles aux dragons, et Malus Darblade est connu, c'était notamment sa quête, D'armes, c'était d'aller d'être euh, allé par un peu partout dans le monde et notamment dans les deux nations du chaos. Donc, mettre un elfe noir des deux nations du chaos, c'est cool. Maintenant, ce qui est cool avec euh, Malus Darblade dans les îles dragons, c'est que ça permettait d'avoir une présence elfe noire dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'elfes noirs, savoir les terres sombres et les terres du sud. Moi, personnellement, et eh bien Malus Darblade, je l'aurais mis dans le Demonium Hills, comme ça il n'est pas très loin de son ancien starter, pas loin des terres du sud, pas loin des terres sombres. Ça, c'était assez cool. Le mettre là, ça le rapproche encore plus de l'énorme bloc elfe noir. Et ça, je trouve. Alors, heureusement, ils l'ont un peu déplacé, parce qu'au départ, il était là, finalement, ils l'ont remis là. Mais je trouve ça décevant, parce que plus de présence elfe noire dans le sud ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais Loki, machin, peut le faire. Oui, mais non. Malus, ici, c'était très bien. Et vous allez me dire, oui, mais t'as dit qu'il n'y avait pas d'homme au sud et machin. Mais les, les portails connectent quand même, donc il peut être très bien traversé. Donc, euh, pas de on perd une présence elfe noire ici, pour une présence qui est un peu euh, très forte par là. Et euh, au final, dans le nord ici, il y avait Rakars. Mais bon, t'as euh, Arganet qui normalement censé un petit peu faire le truc. Donc, dommage, dommage. Et Morati, bah, par exemple, aurait pu se retrouver ici, si tu veux, une menace pour l'Empire Elfe Noir. Donc, enfin, euh, une menace Elfe Noir pour l'Empire. Donc, euh, dommage, là, si voilà, je trouve. Parce que Morati à Kintex, bon, on s'en fout un petit peu. Dans l'or en plus, elle a rien à foutre là. Euh, Kintex, c'est une cité un peu bizarre, machin. Mais bon, mettre Morati là-bas, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, Morati, pas loin d'Ulsuan, ça reste aussi euh, ok. Ensuite, nous avons les Contes Vampires, et ça c'est une super, super, super surprise. Euh, donc, pas de changement pour Heinrich Kemmler, qui reste dans l'endroit qui respecte son lore, à savoir la Bretonie. Pas loin d'Hatelle Lorraine, pas loin de la Bretonie, là où il hante la Bretonie, donc c'est tout à fait cool. Les von Karstein qui récupère enfin Drakenhoff et nouvelle mécanique avec soit Isabella en seigneur légendaire et du coup vous avez Vlad en héros légendaire. Ou alors vous prenez Vlad, seigneur légendaire et vous avez euh, du coup notre chère Isabella en héros légendaire. Ça c'est vraiment cool et ils commencent enfin dans leur fief à savoir Drakenhof. Nous avons du coup déplacement pour Manfred von Karstein qui va commencer très au sud dans les terres des morts au milieu des rois des tombes. Et ça c'est vraiment bien pour différentes raisons. Manfred, déjà, c'est un grand vagabond, un grand voyageur, qui bouge pour récupérer plein de, de savoir et de sorciers. Il va avoir une nouvelle mécanique qui est celle, tout simplement, des rois des tombes au faut qu'il aille récupérer les livres de Nagash. C'est d'ailleurs une mécanique qui va être donnée aussi à Volkmar, mais dans l'optique, lui, de, de, de, de verrouiller, de garder les livres. Et ça, c'est aussi dans l'or euh, puisque les différents livres, certains livres de Nagash, sont dans des euh, bibliothèques d'Aldorf et euh, mis sous scellé pour éviter qu'elles tombent dans de mauvaises mains. Surtout, ça fait un allié Arkane, Arkane qui a des bonus avec les, les contes Vampires, ce que les contes Vampires étaient beaucoup trop loin d'Arkane pour vraiment en profiter. Donc il y a une alliance et il y a une coop vraiment très sympa à faire entre Manfred et Arkane, et ça c'est vraiment vraiment cool. Elmangorst El El El qui bouge, j'allais l'appeler Elmout, Elmangorst qui bouge vers les Terres Sombres, ça aussi c'était un petit peu annoncé, on, on, il y avait deux choix, soit il allait dans les Terres Sombres, soit il allait dans le Nord. Euh, finalement ils ont choisi les Terres Sombres, plus à l'aise que ce que j'avais prévu, je le voyais un peu plus par là, je sais pas, et au final il est dans la forêt hantée donc ça c'est intéressant à voir si c'est là des bonus pour justement vivre dans les endroits magiques mais euh, ça permet d'avoir une présence contre vampire, on a un maillage contre vampire qui est très très cool euh, donc sachant qu'on aura probablement Neferata dans les terres sombres c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu l'éloigner vraiment de Neferata mais euh, bon ça c'est cool, ça c'est cool Et pas. Tous pas très loin non plus aussi de Nagashizar, le jour où Nagashizar arrivera en héros légendaire, vous l'aurez entendu bien sûr dans mes vidéos. <rire> si ça en serre légendaire, je suis un peu, un peu triste, mais bon, on verra. Ensuite, nous avons les guerriers du chaos. Il y a beaucoup de choses à dire sur les guerriers du chaos, notamment euh, bah, l'arrivée, ça y est, les spawns enfin, euh, des parce qu'avant c'était une seule faction, maintenant chacun a sa faction. Nous avons Sigvald qui se retrouve à l'endroit où j'avais annoncé, moi personnellement, Nakari. Sigvald qui sera du coup euh, une menace pour les elfes noirs Nord-ouest et qui représente la neige, la neige, toujours la petite rivalité avec les elfes, tout ça, tout ça. Donc, Sigvald, pas loin de la Norsca, son euh, Natal et euh, pas loin des elfes noirs, ça vous permet d'avoir un comportement de jeu en gameplay qui est assez cool. Soit vous déferlez sur la Norsca, soit vous déferlez sur les elfes noirs, ça permet d'avoir pas mal de choses, c'est plutôt cool. Nous avons Arcan, Arcan qui commence à l'endroit où il commençait euh, dans euh, Total Warhammer 1 et 2, que ce soit quand vous le jouiez ou contre lui. Sachant que je rappelle que maintenant ils peuvent contrôler des territoires. Donc ça c'est cool Archaon ici pour euh, déferler sur Kislev et l'Empire. tout à fait euh, correct. Kolek Kolek On respecte un petit peu le lore de Kolek aussi. Puisqu'on le met dans les montagnes des larmes. Où il y a censé y avoir une grosse présence chaotique. Tout au nord en tout cas. Et surtout c'est les plus grandes montagnes du monde. Et les euh, dragons ogres vivent dans les montagnes. Et se réveillent lorsqu'il y a le tonnerre. Donc on le met tout au nord des montagnes des larmes. Et il va y avoir une sacrée bagarre entre Kolek et Grimgor. Donc ça permet d'avoir un maillage guerrier du chaos au nord pour pouvoir euh, attaquer un petit peu de partout et qu'il y ait des menaces vraiment partout. Une surprise, c'est surprise malgré tout, mais moi je m'attendais à ce que Belakor soit tout simplement dans les factions prince des dans la faction prince des pas du tout. Il est mis dans les guerriers du chaos, alors ça a une explication puisque il est très lié aux guerriers du chaos puisque c'est lui qui est censé un petit peu être le pape euh, du chaos, c'est-à-dire que c'est lui qui doit euh, mettre la couronne au seigneur de la fin des temps, il l'a fait à 13 champions, archéon le 13ème donc euh, il a fait à Savard cool qui était le 12ème donc le mettre en Albion ça permet euh, d'avoir une menace alors déjà dans son lore il a euh, créé la campagne d'Albion, de 99 je crois donc c'est vraiment dans son lore en plus d'avoir voulu même mettre main basse sur Albion Et ça permet d'avoir une énorme menace directe pour la Bretonnie et l'Empire Même pour pouvoir s'allier avec, avec Nakari pour Ulsuan S'allier avec Sigval potentiellement pour défaire les l'ouest Ou s'allier avec Norska et tout Donc ça permet à Albion... Enfin normalement en plus Belacor est censé foutre la merde un peu partout Donc le maître à Albion c'est vraiment le, le porte-avion euh, porte pour pouvoir l'envoyer partout Donc ça c'est très très cool Et il aura vraiment des trucs de faction très très sympa donc euh, non vraiment ça c'est cool Nous avons ensuite les champions du chaos hein, Le premier DLC payant de Total Warhammer 3 Qui arrive et nous avons une surprise Azazel, Azazel qui est un seigneur de la V5 de Warhammer, donc c'est vieux, et Azazel qui a été choisi. Alors, ce qui est très bizarre avec Azazel, et ce que j'aime pas beaucoup, c'est qu'Azazel, c'est un prince démon. Et il a toujours, j'ai re-regardé certains livres, il a jamais été mis dans Guerrier du Chaos, il a été toujours dans les démons. Donc c'est vrai que c'est très bizarre de pas le mettre dans faction de Slanesh, ou dans la faction Prince-Démon, prince démon, alors que c'est un prince démon, mais de le mettre dans les Guerriers du Chaos. Pour Belacor, il y a une explication, pour Azazel, bah, il n'y a pas des masses. Mais du coup, il est dans la faction Guerrier du chaos. Et au final, parce que normalement ça aurait dû être Sigvald en fait, qui arrive avec ce DLC, mais vu qu'ils l'ont mis dans le 1, bah, ils ont préféré mettre Azazel. Azazel dans Guerre du Chaos, bon ça n'a pas de sens, mais par contre, clairement, euh, Azazel, sa grande rivalité, c'est avec l'Empire. Hein. Il a été l'un des compagnons d'armes de Sigmar lors de la création de l'Empire et finalement il a trahi Sigmar. Il était le beau-frère de Sigmar d'ailleurs, puisque sa sœur euh, était mariée à Sigmar et au final il a même assassiné sa sœur. Et, euh, et du coup ensuite il est reparti au nord et il, est, euh, il est devenu un chaos donc le, pour la petite anecdote c'est le premier prince démon humain euh, vous allez me dire bah non c'est Belacor Belacor est le premier prince démon mortel et il y a de grandes chances que ce soit un elfe mais on n'en sait rien euh, Azazel pour le coup lui est le premier prince démon humain et ça c'est assez intéressant parce que euh, le maître en Orska ça fait que t'es pas loin de l'Empire l'endroit où il est censé avoir une grosse grosse, grosse rivalité donc c'est plutôt agréable et moi Azazel en plus j'adore son modèle j'adore Azazel donc euh, je suis très content pour ça, c'est juste pourquoi il y a du chaos, ça je, je sais pas Ensuite nous avons Festus, alors si vous me suivez en live et sur Twitter je la, et sur Discord Je l'avais call cool et je suis mais tellement fier de moi Puisque Festus, alors c'est de la merde, hein, c'est un personnage inintéressant Festus euh, Si vous regardez son lore c'est une copie euh, conforme de Kugat et d'Epidemius Epidemius qui arrivera, hein, c'est le seigneur légendaire euh, peste et un jour il arrivera je pense gratuitement comme je le disais et ils le foutront probablement dans le sud euh, Epidemius mais du coup Festus je suis super fier de moi alors pas que Festus arrivait parce que tout le monde l'avait call et ça a leak, etc c'est juste que je suis très très fier j'avais call son starter j'avais dit il sera au fort d'air hein. et il est au fort d'air et je n'avais pas d'info ou quoi que ce soit hein. c'est juste qu'en fait Comment je le savais, c'est qu'en fait, dans son lore, Festus est natif du Nordland et il a foutu le bordel en Auckland, notamment en tuant le fils du comte-électeur, si je dis pas de bêtises. Euh, et ce qui est assez aussi représenté, donc il y a déjà ça. Donc je me disais, le mettre dans l'Empire, ça peut permettre de foutre un peu le bordel. Et en fait, Festus, surtout, ce qui m'a fait encore plus tiquer, c'est que dans les... il y a eu des questions-réponses, et en fait, dans les questions-réponses, ils avaient évoqué que Festus... Enfin, vous n'avez pas évoqué que Festus, mais ils avaient évoqué il euh, y avait un, un des développeurs qui bossait sur le rework guerrier du chaos et qui bossait aussi sur... parce que moi un truc qui m'a tapé aux yeux c'est que les monts du milieu sont devenus une province à part comme le massif d'Orquemont en Bretonie et ça j'étais super fier, j'étais en mode super, ils vont peut-être mettre une faction euh, chaotique que le fort des reins c'est censé être un truc un peu chaotique et tout et ensuite j'ai vu, ils bossent sur le rework guerrier du chaos et ils bossent sur la, sur la province je me suis dit, oh ils vont mettre Festus là-bas quand on a eu le leak aussi des factions et du coup on ne pouvait pré-shot Azazel-Festus et je vais parler des deux autres champions qui sont sûrs d'arriver et ben je me suis dit oh putain ils vont mettre Festus à fort des 1 et c'est juste parfait et bien je déteste Festus il est inintéressant au possible que ce soit physiquement, scénaristiquement d'ailleurs son trailer je le trouve pourri parce mais c'est à l'image du perso et bien Festus par contre je suis très fier de moi parce que il est à l'endroit que j'avais call ça permet d'avoir une sorte de massif d'Orquemon jouable avec euh, une présence chaotique directe au sein de l'Empire pour foutre le bordel, la peste et tout c'est tout à fait cohérent d'un point de vue lore avec Festus euh, donc voilà ensuite on aura deux autres champions du chaos euh, pff, voilà c'est déjà dit, hein. c'est Valkia, euh, The Gore Queen pour euh, les, je sais plus quoi, la, la, gore, la gore Légion, la gore faction, je sais plus quoi et nous aurons Village le maudit pour Zinch euh, donc maintenant si on veut vraiment continuer la diversité et le maillage pour représenter une menace sur tout le monde il faudrait mettre Valkia en Nagaros. Valkia, qui est du coup euh, un prince démon de corne. Qui était surtout un champion de corne qui s'est élevé au rang de prince démon de corne. Et dans End Time, hein, dans le, la fin du lore de Warhammer, eh bien, elle déferle sur les elfes noirs et elle flingue un peu les elfes noirs avant de crever par Malekis. Donc. Mettre Valkia ici, ça permet d'avoir une alliance Sigvald-Valkia ou Valkia contre Sigvald pour respecter aussi le slanage versus Korn, mais ils peuvent tout à fait aussi s'allier vu que bah, c'est le chaos. Euh, et déferler pour menacer un peu le bloc Elfe Noir, ça me semble être vraiment pas mal. Certains calls euh, qui se lèvent pour Valkia, moi j'espère pas. J'espère qu'elle sera au nord-ouest. Comme ça, t'as vraiment un, mari un maillage, vous voyez. Il y a vraiment un maillage qui est en train de se constituer si vous regardez. Il du chaos là, là, là, là, là, enfin présence chaotique, hein. là, là, là, là. Et du coup, bien sûr, Village le maudit pour remplacer Kairos en présence euh, en Kataï. Ça me semblerait tout à fait pertinent. Comme ça, on aurait vraiment de, du chaotique qui déferle sur tout le nord. Ça pourrait être sympa. Et plus tard, avec les démons, euh, le masque, tout ça, tout ça, et bien, on les met au sud. Comme ça, tu as une présence chaotique aussi au sud euh, pour avoir une menace... Depuis les deux pôles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai donné mes impressions et euh, des anecdotes de l'or qui j'espère vous plairont. Je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos sur l'avenir des races du 2 du 3 si ça vous intéresse pour euh, voir mes, mes futurs calls des différentes, euh, des nouveaux seigneurs légendaires et présentation des nouvelles unités, etc. qui pourraient arriver. Voilà, plein de bisous à tous, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus! Oh, salut, c'est Azazel Oh, tu sais que je t'adore, toi, viewer Si tu veux me rejoindre, ainsi que mes charmes, tu peux, tu peux à, cliquer sur les boutons que le gros cheval te montre. En fait, non, tu pourras pas cliquer dessus, donc n'essaye pas. Mais euh, n'hésite pas à follow Twitter, tout ça, tout est dans la description. Voilà, vends ton âme au prince du chaos. Un bisou